Au-delà des soins prodigués au quotidien, des résidences d'artistes sont mises en place pour offrir des moments de bien-être et d'évasion aux usagers de l'hôpital. Cela se traduit notamment par des concerts, des ateliers créatifs ou encore la venue de héros, venus d'une galaxie lointaine, très très lointaine.